Son modèle Alors on est dans une Renault Zoé de 2021, donc c'est le dernier ouais. modèle. Et elle a... Donc c'est une voiture électrique, ça, tu le savais. Ouais. Et elle a, par rapport au premier modèle, encore plus de puissance et d'autonomie. Sur un bouton, ça s'allume. On va le faire, ouais. voilà. Il y a des petites musiques et des petits bip bip dans tous les sens. Et alors question option, ben il a, on a le DPS. Le, je peux réguler la vitesse Ça ouais. c'est pratique sur l'autoroute Je peux lui dire de rester à ouais. 120 et elle va à 120 Par contre elle ne, elle ne s'adapte pas Si j'ai une voiture devant qui freine, des... je dois quand même faire attention Le look du tableau de bord ici Alors ce qui est intéressant par rapport Et t'as à... combien d'autonomie avec un... Euh... Alors, sur catalogue à mon avis mmh. c'est 400 Mais en vrai, surtout oh, en martin. hiver, il y a moins Donc ici, en hiver, elle m'affiche elle 330, 340 Ça dépend comment je conduis Ouais. En fonction de, de la manière de conduire Elle, elle ouais. prévoit les kilomètres que je vais pouvoir faire ouais. Avec cette même manière de conduire donc si je mets sur ECO par exemple ici, alors elle est beaucoup plus lourde et elle consomme beaucoup moins. Donc ça sur l'autoroute c'est pas du tout agréable parce que c'est vraiment euh, lourd Mais euh, par contre en ville ou sur des petites routes, ça, ça permet d'économiser pas mal de batterie. Ouais, ouais. Et alors il euh, y a aussi un système ici, tu vois que c'est un système automatique il y a D et B. Ouais. D, c'est pour avancer de manière classique. Et B, c'est un système qui te permet de... Quand je lève le pied, ça refait plus facilement de, ouais. de l'énergie. Ouais. On le sent quand on conduit aussi. On sent bien qu'elle est... Ouais. Quand je lève le pied, c'est comme si je freinais. Ouais. On va essayer tout à l'heure, si tu veux. Moi, j'ai une caméra aussi. Ça, c'est vraiment pratique. Caméra de recul. Ouais. Tu vois ici, je me mets directement en B. En... ce qui me permet de pas mal économiser sur la batterie J'entends je n'entends rien mais par contre il y a un système, ça c'est obligatoire oui il y a un petit bruit oui, oui. à moins de 30 km h ouais sinon les piétons n'entendent rien ouais ça c'est normal je suis en mode économie je ne sais pas si tu sens le fait qu'elle soit un peu lourde ouais oui. On va enlever le mode économique quand on sera sur la voie rapide. Ouais. Et là, j'arrive au roubois, donc je vais anticiper. Je lève le pied et hop. Et hop, elle freine. Et hop, elle freine toute seule. Et donc, elle refait de l'électricité. Enlever le mode économique, comme ça tu le sentiras peut-être. Tu as senti le petit... Ouais. Là elle a plusieurs prises. Tout à fait. Mais par contre, elle me prend plus d'énergie. Donc c'est vrai que par les temps qui courent, on essaye d'être économe. Et si je conduis de manière sportive, là, euh, je suis tout de suite à 150 km d'autonomie. Ouais. Si je conduis bien pépère euh, à 110 sur l'autoroute, bien gentiment, là je peux aller euh, bien au-delà de 350. Hop, elle n'est pas en écho et elle a tout de suite plus de pêche. Ouais. Vous allez directement sentir. Ça sent fort, hein, oui. Ouais. En fait, il faut que je peux aussi enlever le mode B. Et là, c'est plus, plus... plus souple aussi. C'est plus souple. Je lève le pied, tu sens beaucoup moins, si j'enlève le mode B, tu sens beaucoup moins ce côté freinage qui devrait me faire de l'électricité. Je vais remettre le mode B. destination, elle me dit si je peux y arriver avec l'autonomie que j'ai, je te montrerai tout à l'heure, on va par exemple, avec, maintenant elle m'affiche 189 km d'autonomie, si je lui demande d'aller à Paris, elle va dire là, là il va y avoir un petit problème, ouais. parfois si c'est très limite, ça j'avais eu avec euh, celle que j'avais avant, j'avais été un peu plus loin, enfin, pas jusqu'à Paris mais vous n'arriverez pas à destination, vous n'avez pas assez d'énergie mais il n'y avait qu'un petit morceau du trajet qui n'était pas couvert donc j'ai roulé tout doucement et finalement, ça, on y est arrivé quand même ouais. L'autre Renaud tu l'as gardé combien de temps Alors l'autre, je l'ai gardé 4 ans et demi elle était impeccable mais euh, j'ai eu un accident. Quand on n'habite pas en ville comme nous, c'est bien agréable d'avoir une certaine autonomie. Par exemple, avec celle-ci, j'ai déjà fait euh, l'aller-retour Gant plus l'aller-retour Namur sur une journée sans problème. Ouais. Mais je fais du 110 de route euh, tranquille. C'est une voiture faite pour la ville. Exactement. Exactement. Donc, ça on voit fort la différence. Si je vais en, en ville, je peux faire des kilomètres et ça n'impacte absolument pas le, le nombre de kilomètres au final. Sympa parce que c'est vrai que j'ai aussi l'habitude de conduire une bonne vieille charanne familiale. Mais quand je dois me garer en ville évidemment, euh, je trouve quand même très très confortable d'avoir cette petite, cette petite Zoé qui en plus a des bips, des, des caméras, elle est toute petite mais... c'est beaucoup plus facile. Elle est pratique. Oui, et mine de rien, tu vois elle se faufile dans les petites rues, c'est pratique. Et mine de rien, elle n'est pas si petite parce que... Euh, le coffre est quand même grand. Je peux mettre euh, des courses pour toute la famille sans trop de problème. Victor, derrière, qu'est-ce que tu en penses pour l'espace des jambes C'est confort. C'est confort. Pour... Moi, devant, tu es très confort. Ouais. Mais les sièges sont un peu comme une coque. C'est bien conçu. Ouais. Il me manque quand même un petit accoudoir Ah oui Bon, les concepteurs de Renault, vous avez entendu ouais. La prochaine fois, un petit accoudoir central, ce serait pas mal ouais. C'est vrai, sinon on peut ranger Évidemment, <coughs> il y a aussi un système ici que je n'avais pas sur la précédente il y a un chargeur Induction c'est ça. Alors là, il y a deux choses il y a le régulateur et le limitateur. Ouais. Alors, on peut mettre, c'est vrai, le, déjà en ville, le limitateur qui va limiter. Euh... Voilà, tu vois, ça s'allume. Il me met limitateur on et je vais le mettre alors qu'on est à fond. le champignon tant que je veux, je ne me ferai pas d'excès de vitesse, ouais. et je trouve que cette tente, sur cette route là, c'est déjà une belle vitesse, mmh. ouais. voilà, je suis à fond mais je n'ai même pas atteint de septembre parce que.. suis d'être toi pour la refaire. Ah, alors ça c'est une grande question. La question, on a un chargeur à la maison. Alors au tout début, quand on a eu la première Zoé, on n'avait pas encore de chargeur à la maison. Et alors il y a tout un réseau de personnes qui... Il y a une application sur le téléphone qui s'appelle ChargeMap et qui te dit où sont les chargeurs. Il y a des gens qui très gentiment mettent à disposition leur chargeur. Donc au tout début, on est allé charger quelques fois chez des gens... <coughs> Et ils ont 30, donc les 50 ans qu'on a eu la fenêtre, euh, Zoé. Il y a énormément de bornes publiques qui, qui poussent un peu partout. Il y en a une ou pas très loin d'ici Alors, il y en a une au Decathlon, il y en a une chez Carrefour, il y en a chez Trafic. Chez Trafic, c'est gratuit. Chez Ikea, c'est gratuit. Il y a des magasins qui mettent à disposition gratuitement. Il y en a d'autres. Tu dois activer la borne avec une carte, comme une carte de banque, une carte magnétique ouais. que tu scannes devant la borne et ça active ton compte et, et alors tu, tu, tu es débité de ce que tu as consommé comme, euh, comme électricité sur cette borne-là. Puis on a installé une borne chez nous assez rapidement. Régulateur. Ah Tu vois ici, je suis coincé parce que j'ai mis le limitateur, j'ai oublié de l'enlever que je suis sur l'autoroute. Donc, maintenant je vais mettre le régulateur. Ah, ouais. Je vais le mettre à 120. Voilà. Et alors maintenant il me. Je lâche le pied et, et c'est lui qui... qui va accélérer jusqu'à atteindre 120. Et un temps est débarré à fond. Alors, ça, ça dépend du chargeur. Chez nous, on a un chargeur qui est très lent. Donc il faut toute la nuit, si je pars de zéro, si elle est vraiment à plat et que je veux vraiment qu'elle soit complètement chargée 15 heures, facile Oui, par contre il y a des chargeurs plus rapides et là on, on en a dit, en quelques heures je peux y arriver Et voilà, elle me dit garder les mains sous le volant Elle a aussi une caméra qui me dit la limitation de vitesse, là où je suis. Ici, elle m'affiche 120, elle a repéré qu'il y avait des, des panneaux 120 et qu'on est sur l'autoroute. Et est-ce qu'elle te propose de se mettre à 120 Parfois, euh, Elle clignote. Si je dépasse, alors elle se met en rouge, il euh, y a un truc qui clignote qui me dit attention, ça c'est des lignes bl blanches sur le côté, c'était une série qui fait penser à... sur le thème de la des bateaux. C'est pour ça que c'est bleu et blanc et qu'il qu y a la décor, le décor en bois là ça fait penser à... Ah ça c'est du bois. Ça c'est du bois. c'est n'y avait pas mais... Et il y avait aussi des lignes sur le côté mais je trouvais ça pas très beau alors... Euh beaucoup de maniabilité oui je trouve tout à fait mais plus quand tu enlèves le mode écho et que tu enlèves tout ça parce que ça, sinon ça la rend un peu lourde ouais toi tu préfères l'enlever mais je ne l'enlève pas parce que je trouve que voilà, par les temps qui courent maintenant avec le prix de l'énergie et tout ça. Ouais, ouais. Voilà, on a deux magnifiques chargeurs ici. Qui je sont alimentés ici par les panneaux solaires du magasin. Donc on va pouvoir la brancher. Ici, je sais que ça fonctionne. Et pendant qu'elle charge, on regardera alors le... Donc de nouveau, je pousse sur le petit bouton ici. Pour ouvrir, pour ouvrir la, trappe. Euh, la trappe. Voilà. alors tu vois ici j'ai le rechargeur chargeur qui est dans le coffre. Ouais. Tu vois c'est une ben... grosse prise comme ça. Ouais. Et il en existe où tu as la prise comme ça qui se met devant dans la boîte, voie... enfin dans la trappe. Et à l'autre bout, alors, tu as une prise, une grosse prise avec prise de terre ouais. pour charger. Mais alors là, tu mets 20 heures, à mon avis, pour recharger comme ça. C'est très très lent. Et Alors la navigation, si je lui demande d'aller à Paris... Il me met une petite tour Eiffel, et, hein, il a compris. Mais tu vois, voilà, le cercle bleu montre jusqu'où je peux aller avec l'autonomie que j'ai actuellement. Ça pas. Donc Paris, je ne vais pas y arriver. Tu vois, il me met ici en rouge, que j'ai 317 km à faire, mais j'en ai 170 d'autonomie. Il me montre toute la partie du trajet. Voilà, en vert, c'est si je me mets en mode économique, je vais un peu plus loin. En bleu c'est si je conduis normalement, mais là il n'y a rien à faire, Paris ça va pas aller. Je dois aller faire une révision dans six mois, donc c'est une fois par an, on a beaucoup moins d'entretien ouais. avec ces voitures là. Les pneus, ça je les ai regonflés il y a pas longtemps, ils sont bons. Là j'ai fait oh. 18 km, kWh au 100. Ouais donc c'est quand même bien. Le GPS qui s'affiche. Ça c'est plutôt pas mal. Euh. Ça c'est bien, ça évite de regarder ouais. toujours là. On va laisser comme ça. Voilà, mais donc on ne va peut-être pas rester pendant 3 heures le non, temps que non. ça charge, mais avec ce type de chargeur, donc s'il me reste 3 heures pour faire les, sois, les 37% restants, ouais. euh, tu fais le calcul pour euh, faire 100%, c'est quand même bien 6 heures au moins. de. C'est ça, c'est un chargeur 11 kW. Et moi j'aime bien la couleur des sièges. C est... C est... Très bien. Voilà. Alors tant qu'elle est chargée, je peux pas démarrer. Ouais. Euh, si la petite trappe reste ouverte, il me dit attention, trappe ouverte et je ne peux pas rouler non plus. Ou en tout cas il clignote, il s'allume. Maintenant, faut appuyer là. Tu veux le faire Oui. Yes. Magnifique. Voilà. C'est reparti. Oui. Ça c'est toutes les options que j'ai pas. Ça c'est pour chauffer les sièges. Donc tu as ton siège va ouais. chauffer. C'est quand même. Moi j'aime bien. Ici c'est un, euh, un verrouillage central. Et ça c'est le mode écho et puis le cas quatre feux qui met le temps. Côté du rétroviseur, il y a un truc. C'est un angle mort. Pour angle mort. Voilà, donc il sonne pas mais il y a une petite lumière qui s'allume. On oui. a ici, tu vois j'ai. Oui le, la route qui s'affiche ici, c'est pas mal. En tout cas, merci. Euh. Avec grand plaisir, maintenant.